ouais bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Non, mais franchement, je commence un petit peu à en avoir marre de tous ces sportifs-là. Au début, c'est marrant. Au début, c'est impressionnant. On est là, on en parle, on trouve ça débile. Mais là, ça commence à être un fléau. Hein Tous les jours, toutes les secondes, il y a des nouvelles vidéos d'un nouveau sportif qui trouve une nouvelle manière assez folle de faire du sport. Regardez-moi celui-là. Il s'est pris pour une voiture et il est parti mettre une roue de camion sur son dos. Hein Déjà, qu'est-ce que vous foutez avec des roues euh, de camions dans les salles de sport Je sais que oui, ça existe pour frapper dedans ou pour faire retourner les roues, pour euh, le cardio et pour euh, l'explosivité et tout ça et tout, nanana. mais là, là, qu'est-ce que ça fout sur son dos Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Que lui, il peut porter des camions Hein Que lui, ça y est, c'est devenu euh, un monde charge C'est ça Vous n'êtes plus des humains, vous êtes des mondes charge hein Vous êtes des élévateurs Mais ça, il faut nous expliquer Hein Qu'est-ce qu'il y a Vous avez peur que vous, vous soyez remplacé par les machines, donc vous voulez devenir vous-même des machines, c'est ça Hein Ah non, franchement, les sportifs, faites attention à vous, parce que là, là, regarde, si tu regardes bien, l'exercice que lui il est en train de faire, c'est dangereux, parce que là, là, si il écarte trop, il peut se casser les épaules, il peut se déboîter les épaules, littéralement, hein Donc, arrêtez de mettre ça sur les réseaux dans l'unique but de nous impressionner et de voler nos femmes. Et commencez à penser à votre santé. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, là, ton corps, là, il est déjà trop musclé. Même tes muscles, là, regarde, ils ont envie de sortir de ton corps. Et ils ont envie d'aller partir. Tu te rends compte de ça hein Regarde comment ces muscles, ils sont étirés là. Là, les muscles, ils ont envie de se barrer. Là, tu, si tu continues, tu vas voir, <coughs> tous tes muscles, ils vont tomber. Ils vont dire, bon, nous, on est trop fatigués. Ici, on travaille beaucoup trop. Euh, on n'a même pas de droit, on n'a même pas le droit à un petit peu de repos. Euh, on dirait qu'ici, il n'y a pas les droits de l'homme, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Normalement, tu dois un petit peu laisser reposer ton corps. Regarde là, tu as des muscles à des endroits, on ne savait même pas que les muscles, ça existait là-bas. Hein Ils vont jusqu'à muscler leurs yeux, leurs nez, leurs lèvres, leurs oreilles. Hein Calmez-vous là. Mais ça, c'est de la drogue. C'est un fléau. Oh là là là là qu'est-ce qui se passe dans l'humanité Il hein? y a des gens qui sont là, ils n'ont pas de quoi manger, il y a la guerre, et puis vous, vous allez mettre des, des, des, des trucs de ouf sur votre corps, et puis vous soulevez tout ça. Eh ben, t'as vu le, les contrastes Il <rire> y a des gens qui ont des problèmes, et il y en a d'autres qui en ont d'autres. Hein? C'est comme ça. Toi, t'as un problème, moi j'en ai un autre. On n'est pas dans les mêmes univers. Donc là, je suis même en train de me demander, si même tout ce qu'on est en train de voir là, c'est pas tout n'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire Si eux, là, ça se trouve, c'est des illusions. Ils viennent d'une autre planète. Ils sont venus pour nous montrer que eux ils sont là pour tout soulever. Tu vois ce que je veux dire hein Moi, je comprends pas ce qui est en train de se passer, là. Hein du grand n'importe quoi. On passe de l'autre, il a perdu son, euh, euh, euh, son stylo, à l'autre, là, qui... Oh là là